En trois ans, il arrive à, à, à retracer tout le chemin de la poésie, mais en y mettant sa, sa révolte d'adolescent. En fait, pour moi, Rimbaud, c'est l'adolescent génial. Et dès que Rimbaud a commencé à se sentir mûr, notamment, je pense que ça a dû se passer à Stuttgart, le coup, il fout son poing à la gueule à Verlaine, c'est fini. La poésie, pour lui, il tourne la page, c'est terminé. Rimbaud, c'est l'adolescent génial. Or, euh, tout est... Déjà, sans être génial, je trouve qu'on est, on est, on est bon quand on, quand on est adolescent. Parce que c'est là où on trouve les vraies idées. C'est là où on a de la générosité et, et où on, on ouvre le monde sur autre chose. Et lui, avec son génie, il, il a carrément fait exploser l'adolescence. Alors toute personne qui est un petit peu... Un regard sur sa propre adolescence et sur l'adolescence en, en général ne peut que se référer à Rimbaud. Les choses les plus intéressantes sont toujours le fait de, de gens qui ont une vingtaine d'années. Et qui tout d'un coup ils vont, qui pas de, y vont, il n'y a pas d'idée préconçue, il n'y a, a pas de système de pensée. Et puis je crois qu'il y a cette espèce de, de clairvoyance adolescente, qu'on appelle le génie adolescent, bon, c'est un bien grand mot. Mais tout d'un coup, il y a une, je crois que c'est une clairvoyance, une espèce de blancheur comme ça, où les choses se... Les choses se mettent en place. Je me suis baigné dans le poème de la mer, un fusée d'astres, et descend, dévorant les azurs verts, où flotent tes emblèmes et ravis, un noyé pensif parfois descend. où teignant tout à coup les bleuités, délires et rythmes lents sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool.